J'hésitais encore un peu en m'engageant sur la route, j'avais pris mes affaires, mais non en fait, définitivement, je vais retourner gonfler mes roues et direction le bout du monde. Je n'ai actuellement pas de frein, puisque mon frein avant ne freine pas. C'est très dangereux ce que je fais. Ah. Enfin bon, des fois ça fait du bien de se sentir rebelle. J'avais besoin de ne pas aller en TD. Parce que des moments on réalise, et c'est ce dont je vais parler aujourd'hui, on réalise que la manière dont sont proposés les problèmes n'est pas la bonne. la plein de monde. On se revoit dans deux minutes. inscrit cette statue, il y a plein de monde en pénard. Enfin bon, moi il n'y a personne là-haut. Ça reste mon coin à moi. Euh, voilà. Alors, il est Attends, fou. Je ne pas qu'on plus. On c'est pas en libre. bon monde Non, non c'est pas censé être un twisty, C'est vraiment, ça me rappelle, l'autre jour, il y avait un super coucher de soleil. Tous, ils étaient tournés vers la statue, quoi. Comme une idole, quoi. C'est triste. Enfin bon, alors... Ça le fera. Amélie Briste, bonjour. J'ai fait le déplacement jusqu'ici, au bout du monde. Enfin, le lieu dit du bout du monde. Au Cap de l'Ève. Pour vous faire une annonce importante euh, et parce que j'ai besoin d'aller me ressourcer un petit peu parce que ça fait du bien n'est-ce pas de se retrouver comme ça avoir le coucher de soleil même si bon on n'est plus en été donc c'est pas des superbes couchers de soleil Mais ça le fait toujours hein, de sentir le vent sur son visage c'est quelque chose d'agréable. Ah, il y a trois raisons au fait que je suis ici la première c'est juste parce que j'avais besoin de, pour moi-même de me, de me retrouver comme ça un petit peu après une semaine de, de fac bien éreintante. et j'ai besoin de, de laisser décanter un peu quelques réalisations que j'ai fait euh, ces derniers temps bon, ça fait longtemps que je les ai faites mais euh, au final euh, là j'ai décidé d'appliquer ce que j'ai découvert euh, et donc j'avais besoin comme ça de pouvoir faire une, une petite pause, une A16 aux oiseau qui passe on l'envoie, voit. il va se voir. Je disais une petite pause. Donc ça, c'est la première raison. Euh, la majorité de ces réalisations, elles vont autour de la fac. Euh, et du fait que je vois euh, quelques, quelques points que j'ai réussi à connecter entre des lectures que j'ai pu avoir, et que je vais vous lire tout à l'heure, euh, et un peu de bon sens. Parce que, Ce nest pas, il faut savoir écouter sa tête, son cœur, et euh, la connaissance des autres. Euh, Deuxièmement, parce que depuis quelques temps j'avais échangé avec mon ami Michel à Stuttgart euh, ce petit kit pour faire du feu et je n'avais toujours pas testé la chose. Euh, ça aurait été un peu triché de le faire en été au moment où il, les brindilles sont sèches et donc ça aurait été très facile et donc euh, bah, le défi de ce soir ça va être justement d'allumer un petit feu et de l'éteindre bien sûr. La lumière du jour commence vraiment à partir donc euh, si la météo était clémente avec moi et qu'il n'y a pas eu beaucoup de vent pour pouvoir me couper quand je parlais, euh, comme par hasard il y a du vent qui vient là euh, au niveau de la lumière ça va pas trop le faire donc il serait bien que je si puisse allumer mon petit feu donc ce sera la première chose qu'on va faire et après on parlera un petit peu j'ai préparé mon petit bout de papier avec un extrait d'un livre et, euh, et j'ai mis quelques idées donc, qui sont toujours dans ma tête euh, Alors, on va essayer de faire donc déjà il faut que je trouve une pierre pour casser la marque acide qui est là Que je à faire des étincelles avec c'est la question maintenant ah oui ça fait des étincelles maintenant on va prendre un petit morceau d'amadou On couper ce serait bien aussi que j'ai quelques herbes de prête. et un petit peu de bois donc je vais aller chercher ça et je reviens tout de suite bon, alors là je me sens comme dans parce que bah cette feuille de papier j'en ai pas normalement donc, on va essayer de couper juste la partie qui n'est pas utile A few moments later Ça a pris Ça bon, un bout de papier Bon en fait j'ai oublié de filmer pendant que j'étais en train de, de démarrer l'amadou En fait j'ai un problème c'est que l'herbe ne prend pas elle est trop humide bon, Première étape marche, deuxième étape c'est toujours à ah, revoir C'est déjà ça comme progrès Heureusement là. Merde je l'ai Oh non Allez, on recommence une dernière fois. Sinon j'abandonne. Bon, ceci est un échec. Donc on va tricher. J'ai une lampe à acétylène avec moi. Parce qu'en fait j'ai pas retrouvé ma lampe de poche normale et c'est tant mieux. Donc on fait tomber un petit peu d'eau sur les granules. Et voilà Bon, là... On va pouvoir avoir un peu de lumière. Voilà. Alors... Quelles sont ces réalisations que j'ai fait ces derniers temps Alors, ces réalisations, elles sont d'un ordre, en fait, c'est que je me suis aperçu que la fac, bon, euh, c'est un jeu de dupe. Euh, le client de la fac, c'est quoi C'est de faire de moi un esclave, on va dire. Euh, voilà, je vais être clair avec des mots francs, euh, puisque le but, en fait, c'est de me former au monde de l'entreprise, parce que qui paye des impôts, qui, qui finance la fac, c'est l'État par le biais des entreprises. Donc, moi, c'est un système qui peut être très bien, le problème étant, c'est que moi, c'est pas mon projet et donc je ne suis pas là pour pouvoir être utilisé comme un produit, c'est tout. Si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Donc ça, c'est la première réalisation, c'est assez basique. En réalité, c'est plus complexe que ça. C'est que la manière qu'est posée le problème à l'école, elle n'est pas, je pense que j'ai cité cette vidéo, l'école aliénante. Parce que la manière de laquelle est posé le problème, c'est la manière qu'on pourrait poser au milieu professionnel, par exemple. On a un problème, on s'entraîne euh, sur des cas non concrets à le résoudre et après on résout le problème. Là où moi, mon approche serait plutôt, et elle a toujours été, euh, de, de, de, de foncer dans le tas, de voir ce, qu quels, quels sont les outils dont j'ai besoin pour pouvoir y parvenir et bah, de me débrouiller sur des exemples concrets. Et justement, ce concret, moi, je ne le retrouve pas là-bas. Euh, j'utilise de plus en plus d'outils qui m'intéressent le problème étant qu'ils sont appliqués à euh, des cas fictifs et donc au final je dépense mon énergie et me, ma capacité à me concentrer euh, je la dépense à ne pas travailler sur des choses bonnes et quand on sait qu'une journée de fac bah, c'est entre 4 et 8 heures de cours c'est à dire toute la partie où je pourrais faire des choses de ma journée bah, ce qui se passe c'est que ça se met en concurrence avec mes propres projets qui n'avancent pas il euh, y a une grosse partie où en effet je vais avoir tendance à, aller, à, à être trop dans le divertissement, c'est vrai. Le truc, c'est qu'on peut pas couper au maximum, enfin, on peut pas couper à l'infini sur le divertissement. Au bout d'un moment, il faut couper autre chose et clairement, euh, c'est mon investissement à ce niveau-là qui m'a non prise de risque à vouloir accepter euh, que, que, à ne, bah, ne pas faire ce, que, ce qui serait attendu de moi et donc ne pas vouloir en accepter les conséquences donc en, le, en, faisant, en me pliant à, à la chose pour me, pour me prévenir d'un mal. Euh, c'est ça qui me met dans une situation où je n'avance pas dans mes projets. Et ça, c'est problématique, puisque euh, bah, voilà, ça stagne. Et donc, je, je saute de projet en projet, donc je fais de plus en plus. Et à force que ça stagne, bah, ça, ça, devient, ça devient un moment où on arrive à un niveau où c'est malsain. Et donc, voilà, justement, ce problème de poser euh, les problèmes en tant que... Enfin, de, de s'entraîner sur des exemples concrets, c'est quelque chose que, que je reproche à l'école. Et donc, j'ai mis en relation avec un extrait de Valdon d'Henri David Thoreau, que j'ai imprimé juste ici, à partir de l'édition Wikisource, je ne sais plus qui est le traducteur, euh, donc c'est dans la première partie du livre, dans Économie, aux alentours de la page 50. Euh, donc il raconte son, son histoire, et au moment où il était étudiant, euh, donc je vais vous lire euh, ses réflexions là-dessus. Alors, <coughs> au collège de Cambridge, le simple loyer d'une chambre d'étudiants, à peine plus grande que la mienne, est de 30 dollars par an. Quoique la corporation ait l'avantage d'en construire 32 côte à côte et sous un même toit, que l'occupant subisse l'incommodité de nombreux et bruyants voisins, sans compter peut-être la résidence au quatrième étage. Je ne peux m'empêcher de penser que si nous montrions plus de véritable sagesse à ces égards, non seulement moins d'éducation. Euh, » Désolé, j'ai vraiment un, un éclairage qui fait que, que je suis obligé de, de, de, me, de me fourrer le nez dans, dans le texte. Non seulement moins d'éducation serait nécessaire, parce que par bleu, on en aurait déjà acquis davantage, mais la dépense pécuniaire qu'entraîne une éducation disparaîtrait en grande mesure. Alors, là, il pose le point euh, dans lequel je me suis beaucoup reconnu. Euh, justement, où par l'expérience, on, on apprend des choses dont on se sert, là où euh, accumuler, accumuler, accumuler des capacités, des connaissances et, du, et des, des, des capacités qu'on apprend, euh, pour ne rien s'en servir derrière, ce n'est pas très utile. Et ce n'est pas mon approche. Ça peut très bien marcher pour d'autres personnes, hein, mais c'est juste c'est ce n'est pas mon approche. L'approche académique, euh, bah voilà, je m'aperçois qu'elle a des limites. Et voilà. Euh, donc euh, on Les commodités que réclame l'étudiant, à Cambridge ou ailleurs, lui coûtent à lui ou à quelqu'un d'autre un sacrifice de vie dix fois plus grand qu'elle ne le ferait avec une organisation convenable d'une ou d'autre part. Les choses pour lesquelles on demande le plus d'argent ne sont jamais celles dont l'étudiant a le plus besoin. L'instruction, par exemple, est un article important sur la note du trimestre alors que pour l'éducation bien autrement précieuse qu'il acquiert en fréquentant les plus cultivés de ses contemporains, ne s'ajoute aucun frais. La façon de fonder un collège consiste en général à ouvrir une souscription en dollars et en cents, après quoi se conformant aveuglément à un principe d'une division du travail poussée à l'extrême, principe auquel on ne devrait jamais se conformer qu'avec prudence, à appeler un entrepreneur, lequel fera de la chose un objet de spéculation et emploie des Irlandais ou autres ouvriers à poser réellement les fondations, pendant que les étudiants, qui doivent qui doivent l'être, passent pour s'y préparer. Et c'est pour ces bévues qu'il faut que successivement des générations payent. Je crois qu'il vaudrait mieux je crois qu'il vaudrait mieux pour les étudiants, ou ceux qui désirent profiter de la chose, aller jusqu'à poser la fondation eux-mêmes. L'étudiant qui s'assure le loisir et la retraite convoité, en esquivant systématiquement tout labeur nécessaire à l'homme, n'obtient qu'un vil et stérile loisir, se frustrant de l'expérience qui seule rend le... peut rendre le loisir fécond. Euh, mais, dira-t-on, entendez-vous que les étudiants traitent la besogne de leurs mains au lieu de leur tête Ce n'est pas exactement ce que j'entends, mais j'entends quelque chose qu'on pourrait prendre en grande partie pour cela. Euh, je vais mettre plutôt la lampe comme ça. Ah, ça brûle. Non, en fait, c'est... Oh, oh, oh, le, le le contact d'un truc à 80 degrés quand, on, quand il fait 4 ou 3 degrés, ça fait mal. En grande partie... J'entends qu'ils ne devrait pas jouer à la vie ou se contenter de l'étudier, tandis que la communauté les entretient à ce jeu dispendieux. Mais la vivre, pour de bon, du commencement à la fin. Comment pourrait la jeunesse apprendre à mieux vivre qu'en faisant tout d'abord l'expérience de la vie euh, Il me semble que cela lui exercerait l'esprit tout autant le que le font les mathématiques. Si je voulais qu'un garçon sache quelque chose des arts et des sciences, par exemple, je ne suivrais pas la marche ordinaire qui consiste simplement à l'envoyer dans le voisinage de quelques professeurs où tout se professe, sauf la pratique, sauf l'art de la vie. Euh, surveiller le monde à travers un télescope ou un microscope et jamais avec les yeux que la nature lui a donnés. Étudier la chimie et ne pas apprendre comment on fait son pain, ou la mécanique et ne pas apprendre comment on le gagne. Découvrir de nouveaux satellites à Neptune et non des pailles qu'on a dans l'œil, ni de quel vagabond il est lui-même un satellite, ou se faire dévorer par les monstres qui pullulent autour de, de lui dans le temps qu'il le qu contemple les monstres que renferme une goutte de vinaigre. Lequel aurait fait le plus de progrès au bout d'un mois, d'un garçon qui aurait fabriqué son couteau à l'aide du minerai, d'extraits de fondu fondus par lui, en lisant tout ce qui serait nécessaire, ou du garçon, pendant ce temps, qui aurait suivi des cours de métallurgie à l'institut et reçu de son père un canif de chez Rogers. Et là, justement, c'est la phrase qui était assez marquante à l'époque où j'ai lu et dans laquelle je me reconnais énormément. C'est que, voilà, j'apprends beaucoup de choses, euh, au point d'en être dégoûté à certains moments, mais au final, euh, je n'ai aucune connaissance pratique. Euh, lequel serait, avec le plus de vraisemblance, destiné à se couper les doigts à mon étonnement, j'appris en quittant le collège que j'avais étudié la navigation. Ma parole, fussé-je descendu un simple jour euh, un, pour un, euh, faire un simple tour au port que j'en eusse su davantage à ce sujet. Il, il, il n'est pas jusqu'à l'étudiant pauvre qui n'étudie et ne s'entend professer l'économie politique seul, alors que cette économie de la vie, synonyme de philosophie, ne se trouve même pas sincèrement professée dans nos collèges. Le résultat, c'est que pendant qu'il lit Adam, Stine, Adam Smith, Ricardo et Saïd, il endette irrémédiablement son père il me reste 40 secondes tel en est-il de nos collèges, tel en est-il de son perfectionnement moderne. on se fait l'illusion à leur égard il n'y a pas toujours de progression positive le diable continue à exiger jusqu'au bout l'intérêt composé pour son avance de fond et ses nombreux placements à venir en... bon, euh, voilà, j'ai vu principalement le, le bout de texte qui, qui avait attrait à ça, euh, il commence à faire très froid euh, je suis pas sûr que mon exposé était très clair j'avais rien préparé en même temps euh, il en reste que, voilà euh, C'est une réalisation que j'ai faite depuis longtemps, et que j'étais sacrément hypocrite à ne, pas, à ne pas en prendre acte. Euh, bon, j'avais déjà commencé à revoir mes plans de profession, et ne pas vouloir devenir professeur comme je voulais devenir à la base, parce que j'avais vu que je ne me verrais pas passer ma vie entière à rester dans, dans le champ du théorique, dans le champ de, des, des idées dans ce sens-là, et ne pas les appliquer. Euh, là, je vois les limites de la chose. Allez, on va, finir la, on va finir la carte SD quand même, il reste deux minutes, donc je vais pouvoir éclairer un peu la zone. Regardez-moi cet éclairage. J'ai pas eu besoin de mon, de, de mon micro. Ouais, cette lampe est, est très chaude. Mais bon. Au final, j'aurais allumé du feu, même si c'est pas le feu que je voulais allumer. Voilà, ça va me permettre de pouvoir ramasser mes trucs. Oh, Est-ce que je suis au moins capable d'allumer du feu avec le brûleur Même pas. D'accord, donc j'aurais bien galéré pour allumer ce truc là. Ah, D'accord, il y avait le vent déjà que j'avais pas traité les moult autres problèmes parce que visiblement les herbes sont beaucoup trop petit montage. On va un petit peu augmenter le résine de la, de la lampe. Est-ce que je suis capable d'éclairer euh, bien Non. Et merde, elle s'éteinte. Et elle va être beaucoup trop chaude pour que je puisse la rallumer. Bon, bah, ça conclut tout ça. Hein. C'était Nazmi. Allez, on se dit à la prochaine. Et maintenant, il enfin, je remballe mes trucs dans le noir. Superbe. J'ai réussi à rallumer un petit peu la lampe en secouant le mélange d'eau de, enfin et de carburant dans, dans le réservoir. Ce qui fait que ça m'a fait un peu plus de lumière. Donc là j'ai à peu près tout mes silex. Pire, je vais la à Je ne hein. pas qu'il y a des gens qui vont se barrer avec mes silex. Euh, là, mon micro. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre Mon papier, je l'ai. Euh, appareil photo, vélo en bas. Et j'ai mes gants et ma lampe. Ouais, je pense que j'ai tout. Je quand même un petit coup d'œil. Hein. Donc là j'ai mon autre gant par terre. Euh, là j'ai un bout de papier, ce ne sera pas nécessaire de reprendre. Euh, J'avais une demi-marque acide qui avait sauté là. Oh bah ça ouais, il est vraiment temps de partir. Voilà, on vélo. Hop là. Je ne sais pas ce qui est en haut là-haut, mais en tout cas c'est très brillant. Hein. Ça doit être la lune camouflée euh, par euh, je ne sais quoi. Bon et bien c'est Nazmi, je viens de finir le montage de la vidéo, euh, je prends plusieurs notes, donc déjà sur le moment je me suis aperçu que le noir ça fait très peur parce que d'un seul coup je me suis retrouvé totalement dans l'ombre et j'avais plus de batterie sur mon appareil photo ni sur rien du tout, j'avais pas de téléphone donc j'ai aucune source de lumière et il se trouve que le Cap de la eve c'est un endroit un peu particulier puisque euh, il est totalement non éclairé et même la lumière de la ville ne parvient pas Puisqu'il y a la falaise qui fait ombre. Et la lune, pareil, était de l'autre côté. Donc je ne sais pas c'est quoi la lampe que j'ai vue. Enfin, le, le petit éclairage que j'ai vu au large, à l'ouest. En tout cas, ce n'était pas la lune. Ça, c'est pour sûr. Euh, autre chose que je remarque, c'est que je n'ai pas réussi du tout à tenir les propos que je voulais tenir. Je voulais parler d'un grand projet. Et le grand projet en question, c'était le fait que euh, je vais reprendre des vidéos sur cette chaîne. Euh, des vidéos qui vont avoir à trait au développement personnel et euh, à un concept qui s'appelle le rewilding en anglais c'est à dire de se ressauvagiser on va dire entre guillemets donc d'apprendre des techniques un peu anciennes euh, de survie entre autres euh, et donc euh, ça va prendre la forme d'un projet qui s'appelle euh, c'est un livre que je suis en train d'écrire déjà euh, mais je vais le faire en même temps je vais le vivre et le partager en vidéo euh, bien sûr si je réussis euh, qui est euh, reboot ou valden au 21e siècle donc euh, voilà reboot dans le sens de redémarrer et de repartir à zéro. Euh, bon, évidemment, je ne vais pas partir dans les bois euh, comme Henri-David Thoreau l'avait fait à l'époque. Il en reste que euh, c'est un, une chose que je vais étudier et que je vais pratiquer. Donc, à voir dans les prochaines vidéos ce que ça va donner.